Je tenais à faire cette vidéo pour vous parler de la première séance de coaching que j'ai eue avec Odd. Euh, j'ai effectivement euh, eu l'occasion de la solliciter pour lui parler d'une difficulté que j'avais qui, qui m'empêchait d'avancer. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en une seule séance, elle m'a permis de, de mieux me cerner, de mieux cerner mes objectifs, mes peurs, mes contraintes. Euh, et tout ça, euh, sans me donner de solutions euh, toutes faites préconçue préconçues, elle m'a simplement posé des questions, les bonnes questions qui m'ont permis de trouver les réponses tout seul. Là aujourd'hui, mes frustrations sont parties, mes blocages sont, se sont enlevés. Je me sens plus libéré et plus heureux finalement. Donc si vous aussi, vous avez des questions qui vous trottent à la tête, des blocages qui vous empêchent d'avancer, n'hésitez pas à solliciter Aude pour votre première séance de coaching. Je suis sûr qu'elle pourra vous aider et surtout vous aider à trouver vos réponses. En tout cas, merci Aude pour cette séance de coaching qui m'a beaucoup aidé et je te dis à très bientôt.